Hey, salut Comme je te l'ai dit dans la vidéo du mois de février, il y a beaucoup de choses à faire en février. Et puis, comme j'ai un petit peu de nouveau matériel vidéo, eh bien, voilà, j'ai eu un petit peu la main lourde. Donc, cette semaine... Globalement, tu vas avoir un petit peu plus de vidéos, de contenu vidéo. Déjà, aujourd'hui, la vidéo de, de ce dimanche à 17h, c'est sur la préparation du sol de pépinière. Donc un petit gros morceau. Euh, donc C'est une vidéo qui est assez longue parce qu'en fait, elle est agrémentée par tout un tas de questions que me pose Marion, ma stagiaire, qui sont des questions hyper intéressantes à partager avec tout le monde. Donc voilà pourquoi la vidéo est assez longue. Et donc tu vas avoir plein de petits détails sur le fonctionnement d'un sol vivant en pépinière, pourquoi mes rotations, pourquoi mes choix de bâches, des choses comme ça. Tu vas avoir également une petite vidéo que j'ai du coup fait à part, qui au départ était destinée pour être en même temps, et qui va être sur la Pichoun. Voilà, te présenter un petit peu l'outil Pichoun en détail. Voilà, l'outil Campagnol Pichoun. Donc, ça c'est une autre vidéo qui sort aujourd'hui. Et une autre vidéo que je sors également, tant qu'à faire, c'est une petite vidéo sur ben, comment j'empacte, comment je fais les colis de boutures notamment, que je vous envoie. Euh, les colis de plants sont similaires, c'est juste un peu plus grand. Euh, et puis, euh, également, la, un peu de récolte de greffons. Voilà, donc ça c'est la troisième vidéo pour cette semaine. Alors, voilà, profitez-en bien. Et à très bientôt, la semaine prochaine, ça sera sûrement. Alors j'hésite encore, vu que je commence le BRF, peut-être le BRF, ou peut-être euh, les marcottes de nosotiers si je suis motivé à les sortir. Ou alors on continue la préparation du sol et puis on montrera d'autres choses. Voilà. J'ai envie de vous présenter également ma rotation, mes rotations de culture, donc j'ai fait un plan un peu détaillé euh, de tout ce que ça va être les rotations un petit peu de culture dans mon système. Donc, ça, j'ai bien envie de vous le montrer parce que ça peut être hyper intéressant. Alors, euh, bonne semaine, bon dimanche soir. Canavo avec Charles.